Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de la mécanique de base d'un UI TableView Contrôleur. Qu'est-ce qu'un UI TableView Contrôleur en fait, dans certains cas de figure, vous pouvez avoir envie de gérer des ensembles de données de grande taille et structurées. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir envie de les reprendre, de les afficher de manière appropriée et pratique, le tout sur une surface relativement réduite, typiquement un petit terminal ou même un grand terminal. Pour un grand volume de données, ce n'est pas terrible. Et la solution, eh bien, c'est un UI Table View Controller. Et mine de rien, vous connaissez déjà cette entité puisque vous l'avez rencontrée. Par exemple, lorsque vous faites du courrier électronique sur votre téléphone, eh bien, vous utilisez une telle entité. Lorsque vous faites de la recherche au sein de vos contacts, vous utilisez une telle entité. Lorsque vous parcourez un journal en ligne, vous utilisez une telle entité. Lorsque vous euh, naviguez à travers un site de vente en ligne via euh, l'application dédiée eh bien vous utilisez ce mécanisme. Euh, lorsque vous cherchez à aller au cinéma, vous utilisez ce mécanisme. Lorsque euh, vous euh, cherchez à vous promener euh, dans euh, le système de transport en commun, par exemple dans une grande ville euh, ici à Londres, ben, vous êtes potentiellement amené à utiliser ce mécanisme. Et euh, lorsque vous, par exemple, cherchez à acheter euh, une voiture sur un site euh, de vente euh, en ligne, eh bien, vous pouvez également être amené à utiliser ce mécanisme. Ce mécanisme, et c'est vrai pour tous ceux que vous voyez ici, vous avez des éléments, des, des, des lignes dans un tableau et lorsque vous tapez sur l'une de ces lignes, vous pouvez éventuellement accéder à un détail sur quelque chose qui est représenté par euh, cette ligne dans le tableau. Donc ici vous voyez avant j'avais une référence sur une voiture et j'ai toutes du même type et là je vais m'intéresser à cette voiture euh, dans le cadre de l'exemple que je donne ici. Donc c'est un mécanisme qui est extrêmement connu c'est tout le temps le même et c'est un UI table View Controller. En fait avec un UI Table View Controller, vous pouvez gérer une table donc c'est un composant qui est pratique. Donc comme son nom l'indique, c'est un contrôleur et il embarque du coup à l'intérieur un objet qui s'appelle une UI UITableView. On ne va pas trop voir la UITableView parce qu'en fait elle est essentiellement manipulée via le contrôleur. Et en fait l'idée, c'est que le UI UITableViewController va présenter des données de la UI UITableView via le contrôleur. Vous avez une colonne plusieurs lignes, on va parler de cellules, c'est la terminologie qu'on s'est Et en fait, cette liste de cellules, vous pouvez les découper en sections avec un système de défilement vertical qui vous permet de passer d'une section à l'autre et vous avez des entêtes de sections, vous allez voir tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez également une gestion optimisée de la mémoire. On va voir cela un peu plus tard dans une séquence ultérieure et c'est en particulier, j'assiste, extrêmement important et utile pour les collections de données de grande taille et c'est utilisé dans un nombre considérable d'applications vous avez vu que je vous donnais déjà un certain nombre d'exemples et vous avez sans doute reconnu un objet que vous avez déjà manipulé à plein de reprises dans bien d'autres applications. Vous avez deux styles d'affichage le premier des styles d'affichage c'est le style qui est Plain et en fait vous voyez que ici ça c'est des entêtes de section, ça c'est des listes de cellules et ça c'est un autre entête de section. Et puis vous avez le style grouped en fait qui est un petit peu différent avec ici un espace au niveau du titre qui permet de séparer les différentes actions. Et d'ailleurs quand vous trouvez ça, quand vous voyez cela, vous dites tiens mais ça ressemble un petit peu également au système de préférence. Ben oui, vous l'avez également au niveau du système de préférence. Et puis, vous trouvez toujours ici les cellules et vous allez voir qu'on pourra particulariser ces cellules. La structure d'une UI table View, eh bien, il y a un certain nombre de choses. La première chose que vous avez, c'est un entête de table. On peut le définir, on peut ne pas définir, mais vous l'avez toujours. Vous avez également un pied de table. Donc, un entête de table, un pied de table. Puis ensuite, vous avez à l'intérieur de cette table une structuration en sections, comme on l'a déjà dit. Et dans une section, vous avez un entête de section et vous avez un pied de section. Et enfin, vous avez des cellules qui sont dans les sections, affichées entre l'entête de section et le pied de la section. Bien évidemment, vous pouvez n'avoir qu'une section, vous pouvez avoir ou ne pas avoir les pieds de section, avoir ou ne pas avoir les entêtes de section. Donc derrière on va vouloir afficher des données et en fait l'affichage des données se fie à la demande et se fait à la demande de qui De l'usager qui va faire glisser verticalement vers le haut vers le bas les cellules pour retrouver ce qu'il cherche. Donc là eh bien on va avoir un système de délégation qui va fonctionner complètement puisque bien évidemment vous sentez bien qu'une fois que vous avez créé votre table view eh bien euh, c'est le système qui va vous dire oh là là là j'ai telle cellule qui est visible dis moi ce que je dois afficher. La délégation dans toute sa splendeur. Alors en fait on va évidemment aussi faire attention si vous avez 100 000 euh, cellules à afficher on ne va pas toutes les allouer d'un seul coup on va allouer que les cellules qui seront affichées. Et en fait, toutes ces données proviennent de ce qu'on appelle une data source qui répond à un protocole qui s'appelle UI TableView Data Source. Et typiquement, ce protocole permet au sein d'exploitation de vous interroger et de vous demander par exemple combien de sections y a-t-il dans la table, combien y a-t-il de lignes dans la section 4, que contient la troisième ligne de la section 2 quelle est l'entête de la section 0, etc etc. Un petit aperçu du protocole, on va bien évidemment regarder cela à travers des exemples précis, il y en aura plusieurs. Donc ici par exemple, euh, je vous donne les trois premières méthodes qui sont obligatoires. La première c'est cell for row at index pass. Il est obligatoire de forcément la remplir et en particulier d'indiquer ce que vous voyez. Pourquoi Parce que lorsque le, le UI Table View Controller va chercher à afficher une cellule qui est visible, eh bien, il va faire appel à cette méthode que, donc, vous devez renseigner, bien évidemment, euh, pour savoir ce qu'il doit afficher. Ensuite, bien évidemment, il a besoin de demander le nombre de sections qu'il y a dans la table et, pour chaque section, le nombre de lignes que vous avez, sachant que chaque section peut avoir un nombre de lignes distinctes. Donc ces trois méthodes sont obligatoires et puis il y en a d'autres par exemple. Vous voyez que vous pouvez renseigner la méthode Title for in Section et ça veut dire que vous allez dire ben voilà euh, je reçois un numéro de section et je vais lui appliquer ici un titre. Si vous ne remplissez pas cette méthode eh bien la valeur par défaut c'est je ne rends rien et je n'ai pas de titre de section. Même topo pour le footer. Bon il y en a une quantité d'autres on va euh, les voir en tout cas un certain nombre d'entre elles au fur et à mesure des séquences qui vont constituer ce paquet où on va travailler sur les UI Table View Controller. mais je vous recommande d'aller regarder le Fantastic Manual si vous voulez en savoir plus. Un UI Table View Controller, c'est aussi bien évidemment un contrôleur de vue. Donc la rotation et euh, l'affichage côte à côte sont bien évidemment pris en charge. Et donc c'est un groupe qui va respecter le gabarit euh, MVC. Et quelque part, on sent bien que le data source, ça va être la partie euh, modèle. Prenons un petit exemple de source de données, juste pour vous donner des, des, des exemples de code et vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Donc j'ai ici mon euh, système qui affiche, euh, enfin ma table view qui est censée afficher euh, cela. Euh, ici, vous voyez que euh, pour avoir le nombre de sections, et eh bien on va faire appel à la méthode, enfin le système va appeler, je vous le fais en Objectif-C, mais bien évidemment ça marche en Swift aussi, on aura. Un exemple en Objectif C et un autre exemple, une extension de cet exemple en Swift. Donc vous verrez le code à peu près complet dans les deux. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ici je réponds à number of section in table view. Et du coup je réponds ici de. Bien évidemment, là je réponds statiquement, mais ça peut être le résultat d'un savant calcul, par exemple la taille d'un tableau ou d'un dictionnaire. Et puis pour chaque section, vous voyez ici, et je vais demander à table view number of row for section en indiquant bien évidemment la table view qui est concernée et la section qui est concernée et là ici et eh bien alors les sections comme d'habitude elles sont numérotées à partir de 0, il n'y a pas de souci avec ça. Là la première section, la numéro 0, elle a deux cellules et la seconde, numéro 1, elle a trois cellules. Maintenant on va être amené à remplir des cellules et bien évidemment c'est toujours UI table view data source, ce protocole là qui est aux commandes. Donc, il faut implémenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthode TableViewSellForWatIndexPass. Vous avez ici le nom en Swift. Donc, en fait, vous avez compris maintenant que vous avez vu les équivalents entre objective c et Swift en ce qui concerne les interfaces de l'environnement iOS. C'est que ces noms kilométriques, eh bien, ils sont en fait, ils sont versés dans les paramètres. C'est tout et l'idée c'est que cette méthode elle renvoie le contenu d'une cellule mais bien évidemment pas n'importe laquelle c'est celle qui est déterminée par le paramètre qui est euh, de type index pass qui vous est transmis. Donc en fait le, le système va vous demander bah, je veux le contenu de telle cellule mais pas n'importe laquelle c'est celle qui est désignée par ce qu'on appelle un index pass qui est de type ns index pass, et un index pass c'est la concaténation du numéro de section et de la ligne dans, enfin du numéro de ligne dans cette section euh, qui désigne votre cellule. Donc ça veut dire que vous pouvez en ayant cette information là et eh bien tout simplement aller chercher dans vos structures de données et du coup pouvoir récupérer les bonnes valeurs. Prenons un exemple minimaliste encore une fois on verra d'autres exemples là ici en objectif C donc ben, euh, ici c'est euh, la méthode ce que je vais faire c'est que je vais devoir créer une cellule on va pas s'intéresser à l'initialisation tout de suite parce que c'est un processus qui est un peu compliqué et on en parlera plus loin mais une fois que cette variable de type UITableViewCell existe puisque la méthode ici rend un UITableViewCell eh bien on va pouvoir positionner euh, les informations, euh, récupérer ici euh, un texte et euh, ensuite eh bien, remplir l'information associée à ce texte. Et vous voyez que alors, la UI Table View Cell, c'est quelque chose qui est prédéterminé avec un certain nombre d'éléments de, de base par défaut que vous pouvez bien évidemment particulariser par défaut. Vous avez juste un label et vous voyez que ça permet de rendre ceci. Voilà. Et puis vous rendez cette valeur. Que dire en guise de conclusion L'affichage de la table view est entièrement géré par la structure englobante qui est le UI table view controller. Et ces UI table view controller, comme je vous l'ai dit, permettent d'afficher des données structurées hiérarchiquement, de bien gérer l'espace de l'écran, de particulariser des cellules et en particulier de renvoyer des UI table cell view. Vous pouvez le faire au moyen de différentes méthodes qui renvoient une cellule dans la structure par défaut ou une cellule qui a été particularisée. Euh, mais bien évidemment ce n'est pas tout et on va le voir plus loin dans les séquences qui suivent. Il faut gérer un affichage qui est efficace et en fait c'est relativement compliqué en particulier lorsque vous allez faire du défilement. Et vous allez voir que ce système intègre un mécanisme d'édition intégré via un autre protocole qui s'appelle le UI Table view Delegate. C'est un mécanisme fondamental, j'insiste, il est extrêmement utilisé, tout le monde a l'habitude, il a été copié de toute façon partout et vous avez le mécanisme pendant dans Android. Alors la question n'est pas de se poser qui a pompé sur qui mais c'est un mécanisme qui est extrêmement optimal par rapport aux besoins qu'il est censé remplir et donc on comprend très très bien qu'on euh, est arrivé à des solutions extrêmement similaires dans les différents environnements euh, de programmation sur plateforme mobile. Alors autre chose aussi qui est bien agréable la rotation vient avec et bien évidemment euh, le side by side et c'est gratuit c'est toujours bon à prendre. Une dernière chose cependant, il existe une forte recommandation de sa majesté Apple Ier. Alors ce n'est pas l'OS ici, mais c'est plutôt le système de validation des applications qui n'est pas un roi beaucoup plus, comment dirais-je, bienveillant que le système d'exploitation qui a besoin de mémoire. Et il est recommandé d'un point de vue ergonomique d'encapsuler un UI Table View Controller dans un UI Navigation Controller. Donc on va avoir une séquence très bientôt qui va être consacrée au UI Navigation Controller. Mais je vais juste vous montrer ce qui se passe. A gauche, ici, vous n'avez pas cette encapsulation. Et vous voyez qu'effectivement, la barre de statut vient se mettre par-dessus le TableView. Ce n'est pas très très élégant. Dans ce cas-là, prenez au moins la peine d'effacer la barre de statut. Alors que ici, vous le voyez avec un UI Navigation Controller. Pour l'instant, l'aspect navigation n'est pas activé. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire.